D'ailleurs, des enfants de prévu, fichent un jour Bah, j'attends la réponse de Bob. Pour le moment, il, il a pas fait suivre. <rire> il fait pas de suivre mes avances, mais. Merci, Réplex du 02. Merci pour le soutien. C'est gentil, merci beaucoup. Bon. Alors, on a fait une très très belle gamme avec notre ami. Notre, avira, notre ami Rafam. Il y a du Van Cliffen. Il y a du Zefris. Ah, mais il y a encore du Murloc. Il y a du Murloc, du Mecha, de la Beast. J'aime Rafam. C'est totalement résultat de dire ça parce que j'ai fait un top 1 avec. Franchement, si j'avais fait un top 1, j'aurais dit j'aime pas Rafam. Mais en vrai, j'aime quand même bien Rafam au fond de moi. Parce que c'est un vieux perso, c'est rigolo. Après, on a fait la sortie du, de, de ouf hein, tout à l'heure avec. Robot, micro, pouvoir, je pense. peux je expliquer la Rafam Curve Bien sûr. Tu up sur les 6 golds. Dans un, un setup mathématique qui est parfait. C'est le but d'une curve aussi. La euh, perfection mathématique. 2 plus 3 plus 1. 6 plus 1, 7 plus 1. Il a mecha lui c'est une bonne nouvelle Bon bête mecha c'est chiant Bête mecha murloc si tu, si tu pars sur murloc et que t'as pas beaucoup de puissance Tu vas te faire éventrer par les bêtes et les mechas Si tu joues big Tu peux te faire éventrer par les Par les euh, murloc Un lobby qui est pas évident Bon après il a pas de big hein. Franchement, euh, l'archétype euh, Naga n'existe plus. L'archétype démon dans ce spot... En fait, l'archétype démon, il peut exister. Mais il va falloir que les Murlocs, ils se fassent euh, essorer par les mechas et les bêtes. Et franchement, si tu pars sur démon, démon big, et que dans le top 3-4, t'as plus de Murlocs... Ah, tu bien. Hein. Nice. À droite Donc là par exemple il faut jamais up. Bon tout à l'heure je l'ai fait mais parce que c'était un setup particulier mais normalement il faut jamais up dans la Rafam Curve 3 plus 1 parce que le problème c'est que derrière alors c'est très beau 3 plus 1 tu perds qu'une pièce ok le problème c'est que derrière tu te retrouves dans un 6 6 mana donc tu peux pas up parce que ton up est à 6 tu peux pas acheter parce que derrière ça veut dire que tu peux pas pouvoir en fait tu vois mathématiquement je sais c'est con Je vais prendre le chat. Parce que c'est des pièces. Je vais jouer la micro. Je vais pouvoir. Et je vais pas jouer le chat. Pour que les micros aillent entre, sur elle ou sur euh, toutou. Je vous souhaite un bon combat. Nice. C'est nice parce qu'on va voler euh, plutôt une bonne créa. Franchement. Après l'autre aurait été bien aussi. Mais c'est pas mal de voler un un escargot. il faut qu'on trouve un truc qui, qui mette des... un sort en main. Et il est pas mal ce truc si j'arrive à trouver le, le naga. Marche, marche, quoi. Alors... Ajouter des cartes dans la main. Avec Rafam, c'est ok. C'est pas si mal. Enfin, c'est très fort avec les murlocs. Et... La quête se fait bien. Rencontre de la vie. Obtenir deux cartes par tour, c'est très puissant. En plus, Mecha, c'est un très bon archétype. On peut le considérer. Attaquer 16 fois, ça se fait naturellement. Donc, il n'y a pas besoin de forcer à acheter des cartes guerre ou autre. Et celui de droite, j'aime un peu moins. Euh... Même s'il est pas mal. Donc, soit Menu Plaisir et ça part sur Murloc. Soit Rencontre de la Vie, ça part sur Mecha. Euh... Ouais, ouais, c'est possible ça, Bob. Je pense que Rencontre de la vie se fait un peu plus naturellement, plus facilement. Super, je vais enfin pouvoir renouveler mon stock de serviteurs. Bah, L'idée c'était de trouver un sort là, d'essayer de trouver un sorcellerie pour lui. Bon c'est pas grave, je vais prendre collectionneur. Je vais le jouer, je vais piécer. Ça la... C'est énorme d'avoir de la stat sur lui, je fais le pouvoir. Je regarde quand même où est mon adversaire, hein. s'il est à 24. Pas euh... ça, ça de sens. Okay. Ça je le joue pas parce que j'ai besoin d'une place. Et vous voyez là dans ma curve, je suis en 6 plus 1. Le seul truc un peu chiant, c'est pour le prochain tour, mais on laisse la possibilité d'en avoir une sur le bord de sorcellerie ou d'en voler une. A droite, pareil c'est naze dans tous les cas. Pourquoi euh, pas avant de rôle si tu cherchais la sorcellerie Bah en taverne 2 il y a 4 cartes, plus de chances d'avoir une sorcellerie qu'en hein 1. salerie. je vais l'acheter. L'avantage, c'est que j'ai des... des pièces. C'est ça. Je vire. Je vire. Je up. Oh, ça, c'est gourmand aussi. Attendez, il y a peut-être une ligne de play alternative. On pas en vrai. Mais ça, c'est vraiment pas mal. Hein. En même temps, l'objectif, c'est quoi? D'avoir deux mecha, donc on joue jouera mecha. Donc non, on va juste up. Là, on va faire un pouvoir, mais il faut vendre une carte. Oh, ça, ça va aller là, je crois. énorme. Hein. Euh... Qu'est-ce qu'on vend Ça ou ça Un 4. Enfin, il y a peu de chances qu'on joue des murlocs cette gamme. 4-3, elle accomplit plus de choses. On voit. De toute façon, au prochain tour, de toute façon on sait bien d'avoir la place parce qu'au prochain tour on va 7 plus 1. c'est que mon adversaire ils n'ont jamais de board donc je peux pas activer mon affaire qui roule, c'est n'importe quoi ça. Bon ça c'est génial, c'est absolument incroyable, par contre c'est pas possible qu'ils aient autant de faiblesses quoi. Dans la même taverne qu'eux et... Voilà c'est sûr qu'on va up. on va cliquer, on va taunter lui je crois. Les tavernes 3, il met des tartines à tout le monde, on doit quand même respecter le placement. Le up prochain tour ne se fait pas. Normalement il n'est pas censé se faire. Mais... Euh... Ouais, normalement il n'est pas censé se faire. Parce que le problème c'est que là, le, le tour 7 où on up, même si là pour le moment notre board il est correct, en fait on va perdre de... On va vraiment être derrière et là c'est des tours où si on est derrière on peut vraiment prendre 8, 9, 10 dégâts quoi. Sachant qu'on est déjà à 40 c'est compliqué. On n'a pas d'armure, hein. faut pas l'oublier. Peut-être qu'il va falloir rester 4. Mais c'est pas interdit non plus de up. Hein. Parce que ça, c'est quand même gros, vous voyez. L'avantage de l'avoir eu, c'est que c'est vraiment un beau bébé. Hein. C'est un 6-8. C'est un truc qui peut double value, voire triple value dans certaines situations. Les petites micro-momies, -micro elles rajoutent un petit peu de puissance quand même. Hein. C'est léger, mais à ce moment-là, c'est ok. À 40, c'est assez bas, bas dans, la, la, dans, la, dans la méta en vrai. Hein. C'est con, mais 40, c'est pas si haut. Hein. Par exemple, quand t'es à 30, t'es bas en PV, tu vois. Donc si 30, t'es bas, à 40, t'es genre... pas fou, quoi. Là, on est derrière, en plus. C'est hein. ça qui est assez, assez dingue. Là, on est obligé de... Bon, ce cas faire c'est qu'on attaque pas mal. Bon, la 4, je l'ai au prochain tour. 10. Il ah, y a des chances, mais c'est pas sûr. Ouais, je pense qu'on peut pas up. On est trop bas là. À 36 pour le coup. Bon, ça, ça peut nous donner un triple. Tout ça peut nous donner un triple. C'est pas mal hein. C'est pas dans l'idée de la compo, mais pas dans l'idée de la compo. C'est fort. Parole maintenant, on va chercher maintenant la carte, je crois. Faut tenir là. Faut tenir. Fasse la creuse. c'est pas fou. Hein. Je crois que je préfère les pièces en vrai. <rire> On y arrive hein. On a rajouté pas mal de stats sur ce tour Alors certes on crée pas Mais c'est normal on est à 24 On peut pas créer ta 24 Mais on a rajouté pas mal de stats Là On devrait avoir la quête j'espère ouais, Super le bran. On est à 13, ah, j'ai un peu peur que... Oh, il Ah zut. Bon, le Brand c'est cool en tout cas. Le Brand ça apporte de la vraie tempo. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. peut considérer le bras de l'Empire avec ça. On roll, on va le triple, on va tripler maintenant je crois. Oh wow Booster lui, hein? Vous êtes la liste des lui. Pas si mal d'avoir des efflectos taunt. Bien pour le pillard en fait. Vous êtes la liste des Je pense que c'est une compo qui est rigolote. Alors on va faire ça. Dommage pour la quête, mais on l'aura au prochain tour. Là on a quand même bien amélioré sur ce tour. Le déflecteur, il est quand même assez fort. Nalbran pour les bondisseurs à dents de métal. C'est chouette. OK OK. Bon, c'est cool, on reste à super on reste au-dessus de 15. Au L'important, c'est de vite se remettre en selle. J'aurais choisi le même. Ça ça peut être pas mal sur un 4. On va aller chercher un 6. On cherche le 6 mais en vrai, il y a quoi qui nous intéresse? Il enfin, n'y a pas grand chose. Ouais. Je crois qu'on vire ça. On vire ça. On va mettre la hyène. On va faire ça sur la hyène. On reprend. C'est pas la meilleure à avoir, mais c'est pas mal. C'est pas la meilleure, mais c'est pas mal. Le peut pas le déflecto. Je peux pas. Je peux le garder en main. Je pense que vous avez une on va faire ça. Oh, on a un board qui est intéressant parce qu'on a du scaling avec les... Avec la quête. On a quelque chose qui est cool avec le casseur Omega. Et on peut jouer euh, quelques tavernes 6. Avec les... Euh... Ça c'est la bref. Euh... Avec les chefs des, des, des taunts bon, On est pas mal dans notre game Je pense Je pense qu'on est ok Là on devrait survivre hein. Là on va survivre Permet de jouer contre pyramide On va taunter des choses encore, on va, on va up hein, on va aller chercher ce, ce chef des taunts. On au bot hein. pas incroyable mais ça a le mérite d'exister, on veut ça, c'est beaucoup de points de vie, c'est 12 life, on va le prendre. La liste des invités. Je le fais là-dessus. que je veux tout tonter Pas forcément tout. Là, je veux le taunter. Okay, on va faire ça bon c'est un bord qui est intéressant il est pas incroyable mais je pense qu'il faut pas se fier au point de vie je pense qu'au cam dans notre game on est pas si mal et c'est vrai que là on s'est fait atomiser ça fait trois combats on n'en gagne pas un Alors, on n'a presque pas gagné un combat de la game et moi j'ai assez confiance dans cette game. On verra. On verra, on verra. Je pense qu'il y a un top 5 ou un top 4 à aller chercher. A voir si on peut aller plus loin. On a un joli scaling avec le Gresso mais à deux lives, à plus droit à l'erreur quoi. C'est le problème. Bon, le top 5, ça c'est chouette. Bonne nouvelle. Euh, ok, ok. Oh super. C'est pas qu'on voulait. Ah ça c'est trop cool hein. Je vais acheter ça, je crois. On va mettre lui first. Non, be first. Ça, euh... Mecha bran, ouais, c'est assez rigolo. Mais ça marche pas si mal, hein. Mais par contre, quand on joue Mecha Bran, je pense que c'est pas mal. Bon, c'est une des premières fois que je le fais, mais... Bon, c'est pas une compo top tier. Hein. La compo top tier, c'est pas avec Bran, mais... À un moment, on fait quand même avec ce qu'on peut. <rire> Surtout quand t'es bas en PV. Et je pense que c'est pas mal de tout honter, parce que comme ça, les pierres sont énormes, quoi. Le setup est bon, ouais. Le setup est bon... Après euh, tour 11, on commence à rentrer dans le late game On peut clairement rencontrer un adversaire qui a un meilleur board Et ce serait pas choquant de mourir On verra Il fait un peu peur mais bon il a fait qu'un seul triple après à savoir si je peux le battre ou pas, mais je pense que je peux être devant, mais bon. Ouais, je suis devant. C'est juste que ça, ça fait peur quoi. Crocodile Boa, un peu bâtard. Ça, c'est bien déjà, il n'y a plus de croco. Alors, on prend un peu de, de puissance, voilà. C'est cool, c'est bien. Je mets pas mal de dégâts. Top 4, super. Nice. Ouais, franchement, c'est une game réussie. Est-ce hein. qu'on veut ça et ça Pas mal. Faudrait virer lui. Virer ça et ça. Ah non, je suis bête, je peux virer que. Ça. Comme je dis toujours, il faut voir les choses en grand. Un serviteur de perdu, une pièce. Va-t-on de... bah, trouver un pierre? On trouve pas de pierre. Euh... Ah, ça, c'est bien. Vous êtes sur la liste des invités? Bon, on a le baron. Et pas mal avec ça, après on a tellement de taunt qu'il va rarement va rarement mourir en premier je pense. <rire> C'est le seul problème. <rire> C'est un peu chiant en vrai. Ah je pense que je veux juste pouvoir et ça. On va faire ça hein, comme setup. Ouais, il crève jamais je pense Il meurt jamais Merci Sorbet Framboise pour le Prime Des années que je te regarde sur Youtube Et première fois en live eh ben, Bienvenue à toi Bienvenue bienvenue Et merci pour le soutien c'est super généreux Merci beaucoup Sorbet Framboise C'est un sacré pseudo ça Est-ce qu'on va tenir J'ai peur que là ce soit la fin. J'ai peur qu'au compte bête avec une compo qui est qui est pas du tout la compo A. Ah. Oh, en plus euh, la compo méchante. Ouais, on est derrière. Trop de puissance, trop de puissance. Dommage hein, parce qu'avec Gresso c'est trop bien hein, ce qu'on est en train de faire Mais bon enfin, C'est débile C'est hein. une compo qui est totalement stupide En fait sa dernière créa elle sera intuable C'est le problème En plus on peut pas aller chercher ce baron là Satan et Baron Et puis même si on va le chercher ouais, C'est trop tard Dommage dommage Non Baron-Casseur Omega C'est pas très fort comme combinaison A ce niveau là ça marche plus trop Je préfère faire euh, mecha avec des Bondisseurs Avec des rip-hop Que mecha-Casseur euh, Oméga Là j'ai pris Casseur parce que bah On m'a proposé Casseur mais J'ai pas fait de compo autour parce que c'est très faible Bah écoutez, top 3, hein. mais bah, franchement, c'est pas mal, hein. Mecha Taunt, Mecha Bran. C'est clairement une compo qui est tier euh, 3. Par exemple, dans les compos mecha, il y a la compo tier 1, pour moi, c'est la compo euh, mecha Deflecto, bondisseur à dents de métal. Euh... Enfin, de la stat, quoi, de manière générale, du scaling, des sensei, des choses comme ça avec deux, deux, deux déflectos qui s'améliorent. La compo tier 2, ce serait la compo casseur Omega Baron, et la compo tier 3, ce serait celle-ci. Bon, ça reste viable pour faire top 3 ou top 4. Et c'est vraiment une compo d'opportunisme, quoi. On ne va pas naturellement partir là-dessus. Mais bon, il faut la connaître. Il ne faut pas se dire, bon, bah, on a Bran, on, peut, on va le virer parce qu'on joue Mecha, quoi. Là, clairement, si je ne jouais pas Bran Mecha, je, faisais... ben, je faisais là, quoi, en vrai. C'est plutôt cool, on n'a pas perdu 100, 118 ou 100, 112.